Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir aujourd'hui, vidéo SQDC, vidéo très attendue des abonnés Widman On parle d'un nouveau produit, on y va avec le Grand Prix GG4 de Sun Fiction Toujours un plaisir de vous voir, euh, je voulais vous parler, là, cette semaine ça s'est très mal passé à la SQDC euh, inquiétez vous pas, ça s'est très bien passé, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas J'étais à à l'SQDC, je vais me chercher du gelato mint de Tribal, j'ai vu que c'était disponible sur le site internet. Je me présente, je demande à l'employé, je peux avoir du gelato mint, le gars il me dit « j'en ai pas ». Je dis « comment ça t'en as pas man, arrête de niaiser ». Il dit ah, « j'en ai pas ». Mais j'ai d'autres produits euh, Tribal, fait qu'il connaissait ça, il connaissait ça lui Tribal, il connaissait ça lui là. J'ai dit « ok mais t'en as ». J'ai vu sur le site internet. Il demande à son chum à côté, il dit « oui on a reçu ». Je dis « ok mais pourquoi tu me dis que t'en as pas ». Si t'en as, va voir si t'en as. Ça, j'ai dit pas vrai. Il me dit non, c'est ma première semaine, euh, ma première journée. Première semaine, première journée. Gars, yeah, c'est beau. Donne-moi un gélatoumine. Pourquoi tu me dis que t'en as pas? Si t'en as, va voir. Ou demande à ton partner, hey, on a-tu reçu? Tu sais. Parce que je sais pas, man. Faisais trois jours que tu n'as reçu, là. C'était pas la première journée, faisait trois jours. Whatever. Hein? Peu importe, peu importe. Donc, euh, Sun fiction GG4. Écoute, moi, je fais je, je pas un nouveau produit GG4. Je m'en vais voir ça. Je m'en vais voir les terpènes. C'est quoi mes terpènes préférés C'est quoi mes terpènes préférés Limonène, myrcène, limonène, myrcène. C'est quoi les terpènes de ce produit-là Limonène, cariofilène, myrcène, pinène. Waouh wow! je suis content. je suis content. Je vais aller l'acheter. Je vais aller l'acheter. Mais on va l'acheter, limonène, myrcène hein, on le sait, limonène, Mersenne, hein? ah oh, Winman, oui, il aime ça. On paye pour ce site internet-là. Tu travailles, tu te fais enlever des taxes sur ta paye, hein, tu sais, ta paye, est n'est pas pleine, tu paye brute, paye nette, hein, tu sais, tu fais tes impôts, rapports d'impôts, tout l'argent que tu perds, là, mais ça va où? Ça va au gouvernement. Puis le gouvernement, il fait quoi avec ton argent? Il fait des sites de la SQDC, man. Puis il t'écrit Limonène myrcène mais c'est écrit sur le pot. Pinène, Eucalyptol, cariofilène là it. Il a pas de myrcène Il a pas de Limonène. Pourquoi t'écris ça sur ton site internet, man? C'est pas la première fois que tu fais des erreurs. Ça fait deux ans et demi, man. C'est quoi le problème? C'est quoi ce gars-là? Pour vous le congédier, il est pourri, il est mauvais. Mais le ailleurs, transfère-les ailleurs dans le business. Il peut plus faire. C'est même pas la vérité. C'est même pas écrit limonade Myrcen, c'est écrit Eucalyptol! Pinène, Cariophyllène. Qu'est-ce que tu fais, man? Il a rajouté d'autres choses sur celle de la SQDC. Les quantités affichées, hein, parce qu'à ce moment, on peut voir l'inventaire de chaque succursale, chaque produit, avant de se déplacer. Ça nous sauve du temps, de l'argent, en essence, en transport. Là, tu sais qu'il y en a 30, 3.5, tu te présentes, hein, tu es à 12 minutes de la succursale. Les quantités affichées sur le site Internet, le site Web peuvent varier avec celles disponibles en succursale. Ça correspond pas. On fait un site Internet avec un inventaire. Pourquoi? Et les quantités affichées sur le site peuvent varier de 2, 3, 3, 4. On se fait voler. On se fait voler. Mais pourquoi? Pourquoi c'est pas à jour? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on se fait voler. Qu'est-ce qui se passe même? Pourquoi tu fais ça si c'est pas à jour? Tu vends un produit, ça sort de l'informatique. Regarde, man, qu'est-ce que tu fais là? Ça varie un peu. Pas à jour. Varie. Hey, mise à jour, ouvre-le 4 minutes. Hey, tu mets ça à toi et 4 minutes, une mise à jour, là. Il pas me faire à quoi, là. Au début, man, moi, là, quand je me suis fait voler mon cannabis, vous savez, vous avez vu les vidéos, je me suis fait voler mon cannabis par Maurice. Le gérant m'a dit, man, le gros, tout est à l'aide, ça. Il y a un pot qui sort, c'est écrit, c'est inscrit, man. Caméra, ordinateur, le gros. Il y a rien qui se passe sur le radar, le gros. Mais là, ici, c'est nouveau. Là, peut-être qu'on peut passer ça sur le radar. Peut-être peut t'en mettre deux, trois dans ton sac à dos. Les quantités affichées sur le site Web peuvent varier avec celles disponibles en succursale. On dépense notre argent pour absolument rien dans ce site Internet-là, OK Eucalyptol. Y a pas de limonène, y a pas de myrcène. Pourquoi t'écris ça, man? Pourquoi t'écris ça? Les inventaires sont pas bonnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu quoi ce site internet-là de merde? Il roule! Eucalyptol. Eucalyptol. Eucalyptol. Pas myrcène. Pas limonène. On va aller voir que ça a l'air comme cannabis. Encore une fois, ce n'est pas à faute de Great White North. Great White North euh, distribue neuf marques de commerce. C'est pas toutes tous eux autres qui font pousser. Hein, je pense qu'ils distribuent le cannabis que d'autres font pousser. Great White North sont associés à l'eau 420, 514, Agropod, Endo, Great White North, Sun Fiction, Kizo, Plantation Cérès, Sun Naturel. Écoutez, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ceux qui ne savent pas que Great White North, ne faut pas pousser tout ce cannabis-là, imagine qu'ils pognent un produit qu'ils n'aiment pas et qu'ils associe ça à Great White North. C'est sûr que Great White North font de l'argent en distribuant le cannabis de tout le monde, mais, je sais pas, moi, si j'étais boss d'entreprise, si je distribuerais du EXO puis du, du, euh, du bon, du bon select. Ah, oh, pas moi qui le fais pousser! Ouais, on le sait pas, ça, man. Pas tout le monde qui fait des recherches puis tout, là. Tout achète un produit, sinon même de la merde. Tu regardes ça, du bon, t'en vas voir, c'est quoi du bon. Oh, c'est cette compagnie-là. Là, tu commences à pas à chercher sur les autres qu'il le font pousser, ça doit caler, c'est écrit producteur. Non, non, c'est pas eux autres. Les autres font juste le distribuer. Tabarnak, il n'y a rien d'inscrit. Il n'y a rien d'inscrit sur ce site internet-là. Alright. Je te montre que ça a l'air à la caméra. Puis après ça, on en fume ensemble. Alright, gang. On est avec le Sun Fiction Grand Prix GG4. C'est vraiment écrit, là. Eucalyptus... Thermpène dominante, pinène, eucalyptus, cariophyllène. C'est pas correct là, de, de nous écrire le myrcène, limonène. Ça n'a aucun sens. C'est cultivé au Québec par Harmonia World. 21.7 de THC. Eucalyptus, pinène, cariophyllène. Donc, un visuel euh, correct. Correct. Est-ce qu'il va goûter super bon Écoutez, c'est la première fois qu'on voit eucalyptus, donc euh, ça pourrait peut-être être intéressant. Il faut les grainer. Euh, il faut les pour avoir vraiment un meilleur odeur. Euh, je l'espère. Je l'espère. Donc on a une bonne cocotte ici. Donc vous voyez, c'est correct, mais euh, c'est pas un, un, un wow. À 30$, on, on a quand même des, des petits wow des fois avec euh, San Rafael pour les cocottes. Euh... Quand on les regarde de proche, je sais que la grosseur des cocottes de San Rafael, c'est pas satisfaisant. Là, mais Donc on voit ce que ça donne. Pour moins cher que ça avec Tribal, on a du mieux. Gelato Mint, Dosido, Cuban Links. Le CBD Runs. Tous les produits de Tribal, de Canara Biotech. est un, un grand fan. Donc, ça ressemble à ça. Grand Prix GG4. On égraine ça, on fume ça. Immédiatement. De retour avec le Grand Prix GG4 de Sunfiction. Le joint roulé, on a utilisé un cotte en verre. Hey, le cote en verre, euh, oui, le cote en euh, ça l'aide euh, pas euh, trop euh, faire une interférence au goût là, avec le carton. En tout cas, je trouve ça vraiment plate là. Euh, vous l'avez vraiment vu. Eucalyptus, il Y a pas de Limonène, euh, Myrcène. Euh, on fait des jokes, on fait des jokes, mais c'est c'est c'est plate là. C'est rendu plate. Euh, pourquoi t'écris Limonène, Myrcène quand c'est même pas écrit euh, Je capote. J'en reviens pas. Puis après ça, les quantités affichées sur le site web peuvent varier de celles disponibles en Ça veut dire que l'inventaire ne sert à rien. On investit là-dedans pour absolument rien. Vous savez, les, les abonnés Winman, on connaît ici la SQDC beaucoup, beaucoup. Hein? C'est une, une partie du gouvernement que les abonnés Winman connaissent beaucoup. On voit comment c'est mal géré. Pouvez-vous vous imaginer toutes les autres parties du gouvernement qui sont mal gérées? L'éducation, la construction, euh, les milieux hospitaliers, tout l'argent qu'on perd. Il faudrait vraiment que ça soit géré par des gens qui connaissent l'administration, pas des gens qui sont, pas, qui sont placés au mauvais endroit. Donc, je suis sûr que chaque personne peut avoir un, un poste en quelque part au gouvernement, mais peut-être peut être placé au bon endroit. Parce que le site de la SUDC c'est un flop. Euh, toujours des erreurs, toujours des erreurs, des, des mensonges. C'est pas, pas une, pourquoi t'écris les monnaies de Mersenne. c'est quoi, quoi, cette erreur là Tu prends une pose d'écriture. Je veux dire un enfant peut faire ça. copie ce qui est sur le poste. C'est une copie même. Ce c'est pas des connaissances euh, informatiques pour, euh, pour créer la petite cause eucalyptus. Tu as écrit les monnaies de Mersenne puis c'est même pas là, man. Alright, donc ça ici là, ça a été euh, emballé le 13 septembre, et on est le 26 septembre. Euh, le cannabis est quand même vert pâle, euh, les GG4, ça, ça a beaucoup de même seulement, qui, qui fait en sorte que le cannabis est quasiment en blanc. Oui, je sais pas, tu l'as vu là, c'est ordinaire, c'est ordinaire. 30$, c'est exagéré, 29$ et 60$, on peut avoir un taux de THC entre 17$ et 25$, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, man. ici j'ai eu 21$, 21.7$, 21, entre 17$ et 25$, donc de 20$ on est content là, pour ceux qui cherchent un, un taux de THC assez fort, mais encore une fois c'est l'ensemble de l'oeuvre, les autres terpènes, est-ce que ça va donner un bon buzz, euh, limonel, myrcène, eucalyptus, on ne le sait plus. On le sait plus. Moi, je vais me fier au contenant de la compagnie. Je pense que ça meurt chose à faire. C'est parti. Pas assez. Pas assez. C'est vraiment tentant d'acheter un GGK. J'ai tellement, tellement mis de... de, de, de Tellement donné de qualité au GG4, euh, tellement donné de qualité au Ethos Glue, euh, un beau petit contenant comme ça, orange, euh, GG4, Great White North, qui, qui, qui nous ont pas vraiment déçus. C'est tentant d'acheter ça. Mais je te le recommande pas à 29 60 Je suis désolé, man. Écoute, c'est, comme euh, écoute le Ethos Glue, parce qu'on est loin, on est loin du Ethos Glue, on est loin, on est loin, euh, le Ethos Glue est vraiment supérieur, euh, vraiment supérieur. Euh, je vois ici, c'est des QDC, le site qu'on aime beaucoup, hein, vraiment incroyable. C'est y a de menteurs. Donc le Ethos Blue, le 33$ 33,80 pour 4$, tu te casses pas la tête. Ethos Blue, Laurentien organique, c'est un GG4 mélangeant GG4, mélangeant GG4, mélangeant avec une petite affaire d'autre là, une petite affaire qui, qui je sais pas trop là. Mais Ethos Blue, man, plante, euh, plante, plant, euh, Sunfinction, Grand Prix GG4, je te dis Grand Prix GG4, ça a l'air super cool, euh, moi j'ai fumé un Grand Prix, non, non. Non, c'est. Euh, même le signe est beau, là, le, le genre de yin yang. Euh, beau marketing orange. Euh, 21%, mais non. Non. Pour 4$ de plus, le Ethos Glue, c'est une autre affaire, mais c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Euh, Alors, ah, je suis déçu. Je suis déçu. J'avais beaucoup, beaucoup de d'attentes du Grand Prix. Euh, il n'est pas mauvais, man. Il n'est pas mauvais, mais achète-les pas. Achète-les pas. Euh, fais le tour du top 10 Women achat. Euh, beaucoup de produits à 25$ qui vaut la peine d'être essayé. J'aurais aimé te dire que c'est un cannabis qui vaut 30$, qui vaut 29,60$, mais que j'aime pas la ronde. Mais c'est pas le cas. L'arôme est ordinaire. La qualité est ordinaire. Mais quand je dis ordinaire, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On a beaucoup de cannabis à la SQDC à 25$ qui sont mieux. Qui sont mieux en qualité. il y en a tellement que vous pouvez trouver euh, chaussures à votre pied, trouver votre arôme. Euh, votre arôme préféré. Euh. Pour ce qui est du buzz, ici, c'est considéré un hybride, hybride Indica. Si on regarde juste limonène, habituellement, limonène, c'est cette mais il n'y en a pas de limonène, Il n'y en a pas, c'est écrit sur le pot, il n'y en a pas. Je vais les répéter parce qu'il y en a des fois qui sautent dans la vidéo de Winman, qui n'écoutent pas la vidéo de Winman intégrale. Hein? Vous avez manqué un bon bout au début, pour ceux qui aiment ça. Quand Winman se fâche. En tout cas, c'est un peu... Euh, c'est pas le cannabis qui me... C'est un hybride-hybride. Le buzz est ordinaire. Euh, je vais arrêter de l'allumer. déjà allumé. Je trouve pas qu'il y a un goût diesel. On connaît vraiment les goûts de diesel à Winman avec les San Rafael, les trois derniers San Rafael. Euh, Cuban Links le Tribal. On connaît c'est quoi le diesel, le limonène, le citron... Euh, ici, il n'y a pas de limonène, il n'y a pas de diesel, il écrit « vitérus sucré », je sais plus c'est quoi, bro. Euh, Peut-être un petit goût d'eucalyptus me ferait penser euh, au pinène, qui, qui est là, pinène, eucalyptus. C'est ça. C'est euh, Là, je te dis que je l'aime pas trop, trop. C'est comme un… je je veux pas le comparer au gelato mint, mais euh, le, le genre de d'eucalyptus, de, c'est un genre de mint manqué. Euh, sois pas curieux. Sois pas curieux. Euh, je suis pas sûr que tu vas te triper tant que ça. Ça sera pas ton préféré, là. Ça sera pas ton préféré. Ok. Ok. Ça sera pas. Hey, moi, je fume du GG4, c'est mon préféré. Non, non. non. Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. Ok. GG4, on s'en va vers Ethos Blue. Puis, y a-tu autre GG4? Si j'écris GG4 à l'ESQDC, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Ils vont-tu me donner le Ethos Blue, moi? Quand t'écris GG4 à il ils donne même pas le ethos glue. Euh, il donne euh, la compagnie de la police, euh, souvenir GG4, pamplemousse, et puis euh, GG4 ici. Écoute, moi j'ai fumé un super GG4, le 4A+, si tu veux, euh, sur internet, du BC, il vous a 2-3 ans, t'as vu la vidéo. Euh, celui qui ressemble le plus au GG4 dans la vie que j'ai fumé, c'est même pas ce qui nous affiche à la SQDC quand on écrit GG4 dans la recherche. C'est vraiment le ethos glue, excusez-moi, le ethos glue à l'SQDC. Le ethos glue à la SQDC, c'est vraiment le produit qui ressemble le plus au GG4 que j'ai déjà essayé et que j'ai beaucoup aimé. Ok, j'aime la couleur orange, j'aime le petit symbole, là, Yin Yang, Sun euh, Grand prix, euh, super cool comme nom. Euh, Terpène eucalyptus, waouh, cool. Mais quand même, euh, c'est ordinaire. C'est bien. C'est bon. C'est correct. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire. Euh, J'espère que je t'ai pas déçu dans cette vidéo. Euh, quelques personnes m'ont parlé de ce produit-là sur Instagram, en privé. Faites comme eux, abonnez-vous sur mon Instagram, venez me parler en privé, je réponds à tout le monde. Euh, allez vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube présentement. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.